Écoute, tout le monde, J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour ce du du ce duel tous les dimanches à midi sur Marvel Snap évidemment. Euh, c'est du 1v1, c'est du BO2, on fait deux matchs et l'invité d'aujourd'hui, c'est Rofelos, Rofelos le streamer de Magic et de euh, l'expert, on va dire même euh, de euh, jeux de cartes euh, physique et online et euh, qui euh, stream sur euh, bah, la chaîne le stream euh, que vous devez euh, évidemment euh, connaître alors euh, alors cette vidéo est intéressante parce qu'on fait nos deux matchs et ensuite on discute pendant euh, franchement 10-15 minutes facile, euh, même peut-être un peu plus de justement l'avenir de Marvel Snap, de, de, on fait un petit débrief du match évidemment mais voilà l'avenir de Marvel Snap, ce que lui pense du jeu etc donc voilà c'est assez intéressant euh, vraiment je vous invite à regarder la vidéo dans son entièreté et pas uniquement euh, les games alors les deux decks que je vais jouer aujourd'hui c'est le contrôle Thanos un deck euh, très intéressant, un deck que j'adore parce que j'ai eu Valkyrie récemment, donc j'ai envie de la jouer tout le temps maintenant. Euh, donc voilà, Valkyrie, deck... Euh très cool, euh, qui joue pas Lockjaw, hein, on est vraiment sur un deck qui va essayer d'emmerder l'adversaire au maximum avec du Spider-Man, avec du Professeur X, on a du petit Daredevil, on a Viper avec Hood, la petite Titania, le petit Green Goblin, donc voilà, c'est un deck un peu de placement, euh, c'est un peu polarisé, des bons et des mauvais match mais c'est plutôt cool, et euh, également comme autre deck, c'est le Devil Dark Oak que j'ai présenté d'ailleurs cette semaine, euh, Voilà, une version proactive qui va essayer de mettre en place un maximum de points avec du Dark Oak qu'on connaît bien, avec du Dino, et on a euh, Moon Girl, Rock slide Moon Girl, pardon, Rockslide, White Queen, on a le petit Zabou qui accélère, on a le petit Queen Jet qui accélère, le Coulson pour le côté gourmand, la Mystique pour rajouter de la puissance. Des, euh, voilà, C'est un deck qui est vraiment délicieux, j'adore, c'est vraiment un de, un de mes coups de cœur clairement en ce moment dans la méta. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go! Et c'est parti, on démarre tout de suite contre Rophelos avec le contrôle euh, Thanos. Voilà une liste merveilleuse alors qu'il est un petit peu polarisé. Faut faire attention, euh, en tournoi ça peut être très intéressant, c'est très fort contre Shurizero. Beaucoup plus fragile évidemment contre les decks qui ont des Killmongers. Euh, et des Killmongers, il y en a dans euh, pas mal de decks. Et ça démarre tout de suite avec le Odin qui part. Et euh, ouais, là j'avoue que c'est un peu problématique. On a notre Dino qui peut faire des points, mais qui peut prendre Changchi aussi. Est-ce qu'on la joue cette Power Stone Je crois que oui. On va la jouer. Alors le Odin, ça peut être une carte-clé de son deck. Oh, c'est un électro, je pense. Est une... euh, Odin est une carte-clé pour le coup, si c'est un électro. Odin sera une carte-clé. Euh, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à piocher. Je crois qu'on va jouer ça genre en mode un peu vanilla, entre guillemets. Petite 2-3 Untempo. tempo ah, Quand tu perds une carte c'est toujours problématique Bon lui il est dépendant d'électro Je pense que si T3 il fait ni wave ni électro Ce sera un snap de notre côté Bon la titania c'est une carte que je vais jouer à la toute fin Je pense Le logjo, ah non logjo C'est un logjo non Thanos Intéressant intéressant. Avec Odin, un peu bizarre Ça, Ça peut être pas mal du tout bah écoutez on va le bloquer, je crois que je vais faire ça et ça. On va faire un truc comme ça. Oh, il joue rien. C'est assez intéressant. Euh, Est-ce qu'il faut pas snap Je crois qu'on va, on va snap, quoique. Non c'est peut-être un peu grid En vrai c'est tentant mais c'est peut-être un peu grid En fait j'ai envie de faire Là on est obligé de jouer ici Mais en fait si je fais le X je récupère la Titania non Enfin il me donne Titania et après moi je peux plus le rendre Titania Vu que je suis sous X Et vu que c'est lui qui démarre Let's go On va tenter un peu grid mais let's go ouais, Il a une carte Donc il joue Lich. Après ça dépend de ce qu'il récupère avec Lockjaw C'est un peu chiant Là Il m'a pas rendu Titania Oh waouh Il m'a pas rendu Titania C'est trop bizarre Parce que mon X est... Attendez, la Titania Je comprends pas pourquoi il m'a pas rendu Titania. Il a joué une carte La Titania elle va vers moi C'est un spot trop bizarre J'ai l'impression que Titania Elle voit une carte Qui permet de ramener Mais vu que derrière C'est une carte différente Elle ne comprend pas Et elle reste Évidemment, si vous faites X Vous vous rendez pas Mais oh, C'est trop étrange Ok la Mantis Notre main est horrible Je pense que son deck est... Tient mieux Je sais pas en vrai, ou de Valkyrie, c'est quand même une belle combinaison. C'est quoi le spot C'est ça et ça Genre, on aura une jolie Valkyrie à gauche. Ok. Bon, la Titania, on peut la garder, on pourra toujours la rentrer dans la curve. En vrai, son Sunspot, on va quand même bien le défoncer. Euh, sachant que lui, on sait qu'il joue. On a vu un Odin partir, donc il joue quand même des trucs un peu lourds. Donc Sunspot, Lockjaw, Thor, Leech. Ouais, donc c'est ça, hein, c'est le fameux Lockjaw. Euh... Lockjaw euh... Thor, hein, on appelle ça comme ça. Qui est euh, un très bon deck, mais évidemment un peu moins fort que Lockjaw Thanos. Quoique maintenant, ça revient bien, quand même. On va passer Bon ça c'est chiant aussi Ça c'est un truc qu'on pourra aussi Valkyrie si on veut On verra Il est même compliqué hein Ouais Sunspot Thor c'est vraiment des cartes qui D'ailleurs il a pas snap c'est plutôt intéressant pour nous Peut-être même une erreur Je pense qu'il aurait du snap hein, Avec un Thor et euh, la Mantis Je pense que c'est un snap Euh, bon ça nous fait quand même des points Ok Là c'est plutôt cool pour nous Je pense qu'on peut finir par Valkyrie à gauche Et Genre Titania à droite Let's go Sans snap ça me paraît pas mal bah, C'est gros On a vu une carte de plus On gagne pas quand même. On est à 6 à droite. On gagne quand même. Intéressant. On a vu une carte de plus. Bon, le Doom, c'est assez standard. Mais voilà, avec la Montis c'est toujours compliqué. Bon, lui, on a montré notre Valkyrie pour 2 points. C'est ça aussi qui est intéressant dans le format tournoi. C'est que là, on lui a donné l'info d'une Valkyrie. Il sait qu'on a Valkyrie. Et en même temps, bon, il pouvait peut-être s'y attendre, quoique. Oui. Peut-être qu'il se dit, il y a un Logjo dans mon deck. Et en fait, non. Bon. Intéressant, intéressant. Son deck, c'est un deck Lockjaw, hein, évidemment. Captain Obvious. Mais vu que c'est un deck Lockjaw, si jamais il n'y a pas Lockjaw qui tombe, il faut snapper. Je pense que lui, s'il si a a Lockjaw en main, après, c'est pas forcément parce qu'il a besoin de Wasp, Sunspot. Donc dans son deck, pour le moment, j'ai vu Wasp, Sunspot, Joe Leech, Doom et Thor. Donc 6 cartes sur 12. Donc là, il y a le Lockjaw. Donc on va... On va Titania et Green Goblin pour le bloquer. Ok. Donc là, il est bloqué au mid. Donc on peut gagner quand on veut. Après, euh, oui, on joue n'importe quelle carte, on gagne. Donc, ah, remarque, il y a New York qui est relou. Je il faut pas juste Dino pour New York. J'avoue que le New York fait qu'on ne peut pas snap en fait. C'est horrible. Hein S'il n'y avait, avait pas eu New York, je pense qu'on aurait snap. Parce qu'en vrai on gagnait la game là Genre la ligne elle était trop facile à gagner On avait déjà 6 On avait juste à jouer n'importe quelle carte On récupérait Titania Ouais j'avoue que c'est un peu tricky là Et il décide de lui snapper Parce qu'indéniablement il y a New York Il a l'init, Donc la Valkyrie peut être intéressante Je pense qu'il faut partir ici Je pense que c'est plus sage On joue 1-4 On n'a vraiment pas d'infos New York c'est totalement hasardeux Ouais Alors c'est intéressant parce que nous on a abandonné. Quoique vu qu'il a snap, je suis bête, j'aurais dû abandonner avec le premier bouton. Vu que lui de toute façon il ne peut pas abandonner. Mais il a snap et ensuite il a fait son play. Bizarre. Mais pourquoi pas. Ok. Et donc oui, avec ce deck, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir toutes les petites pierres au début pour faire des petits points. Finalement, si on joue que d'Ardeville... Enfin, si on fait le même deck Santanos, Thanos, euh, bah, c'est pas le même deck. quoi. Donc ça, c'est ce qui, je trouve, est très intéressant. On va le donner Titania tout de suite. C'est un deck qui est quand même assez lourd. Je pense que ça me va. Par contre, avec Glockjaw, c'est vraiment bizarre le spot de Titania, je trouve. Ok... Ça c'est rigolo avec ça. Euh, on va snap, je pense. De toute façon il a pas le T3. J'aurais dû snap avant le fin de tour, my bad. On a Spider-Man. Va-t-il rester ah ZJ loupé un point J'aurais dû snap avant fiche Bah ouais parce que j'avais Green Goblin, Spider-Man C'était avec Londres la my bad, là j'ai cliqué trop vite, là j'ai loupé un point Je dois lui prendre deux ici, je dois pas lui prendre un Enfin il aurait peut-être Abandonné avant mais Je pense qu'avant le T3 Il a quand même envie de se dire que je peux piocher mon Lockjaw Sokovi sur Doom Et sur Dino, ça me va Ça me va On recycle, on avance dans le paquet, très important, il ne joue pas Killmonger dans sa liste, donc ça c'est chouette normalement. Viper. On va faire ça pour piocher. Et Hood. On aura un joli Viper. Bah on est pas mal là quand même, on fait plein de magie. Chute du guerrier. Donc il va Lock Joe à gauche. Nous On a Titania. Je pense que c'est peut-être un peu... On peut presque snap. Oh, on aura un joli Professeur X ici. Je pense qu'il va bourriner sur Lock Joe. Je sais même pas si je ne pas un play du style Spider-Man. tout profix pour être sûr ah non c'est intéressant donc là il y a Thor En au mid, il a pas mal donc là on va profix à droite Remarque qu on marque, qu'on peut profix ici non les cartes arriveront quand même avec le lockjaw. je dis pas de conneries hein ah, quoique. Ah, peut-être pas. Ah, je pense que c'est Profix ici. C'est dur à dire. Hein. Ah, c'est Profix ici. Ok, Jane. Et on a le Green Goblin. un peu tricky. Et là, cette pierre à zéro, plus une autre grosse carte. un peu tricky. Ah, il a bien joué de pas aller sur Lockjaw. Mon, mon plan de jeu, il est, il est, devient caduque, parce qu'il a pas investi derrière Lockjaw, il a investi sur une autre ligne. Et vu que j'avais beaucoup d'avance, c'est intéressant. Je sais pas s'il si a fait exprès, mais c'est très intéressant. Bon, après, t'es quand même dépendant des cartes t'as avec Lockjaw. Mais c'est intéressant. Euh... On est à 19. Il, il nous bat. Genre juste ça et ça, hein. c'est pas mal. Hein. Il n'y a pas forcément des gros trucs derrière, j'espère. J'ai envie de tenter. Un peu grid, mais... Écoutez, c'est un poil greedy, mais j'ai envie de tenter. Ah, merde. Faut toute sa main. Bon, GG. Bon, le Green Goblin qui reste. Ah, dommage. Enfin, on perd là-dessus. On va voir, on va compter. Si on considère un... Bon, le mid, on n'aurait jamais pu gagner. Ouais, je pense que j'aurais gagné. C'est dommage. Il fallait vraiment tout ça. On va voir, on va voir. C'est peut-être pas fini. Il a pas beaucoup. hein. Ah, C'est frustrant. Hein. Ah, je perds à l'écart à cause de ce Green Goblin qui peut pas proc. Ah, quelle frustration Il fallait jouer ce Green Goblin. C'est moins 3, hein. C'est moins 3, il fallait le jouer. Ça, c'est une certitude. Parce qu'il a rarement... C'est pas un Thanos, donc il a pas autant de petites cartes. Là, il a vraiment eu toutes les petites cartes. Donc, ah, c'est frustrant. Mais je suis persuadé que c'était la bonne ligne de play. Ok. Ah, c'est dommage C'est dommage Mais il fallait rester hein. Je pense que Voyons on était pas si mal hein. il, a pas ma... il restait quand même Pas mal de petites créas Dans son deck Bon même s'il si a pas eu trop de pots Sur le truc On va snap je pense On va être agressif ici Avec ce green goblin Sur New York Il pourra vraiment Rien jouer sur New York Je pense que c'est bien Ouais New York si on le bloque On est vraiment pas mal il peut passer, il peut avoir peur, il sait que le raft c'est un truc qu'on peut facilement gagner avec nos petites cartes ou l'on joue 4, c'est ce qu'on veut, on veut accélérer la game, on est derrière, Xav peut être bien, Sentinelle. pas exceptionnel, Black Panther c'est beaucoup mieux, bon là on devrait perdre normalement. Malheureusement on devrait perdre je pense. Jubilee. Ah zut. Oh waouh. Ok. Bon on peut quand même essayer de se battre ou on se dit qu'on a gagné à gauche Ouais j'aime bien ce play Ah zut Ok On a des points Ouais le lit je suis chiant On a des points mais je pense qu'on a perdu ce BO Ce BO1 je pense qu'on a perdu ce BO. 1 hein. C'est dommage. Hein euh... je... Bon, le match-up, je ne l'ai pas joué, j'avoue. Déjà, le contrôle Thanos, c'est un deck principalement de tournoi. En ladder, c'est trop compliqué. Il y a des killmongers. Et euh... le deck Lockjaw, on le voit assez peu. En général, on croise plus des Thanos. Donc le deck est un peu différent. Il fait un peu moins de points, un peu plus défendant de Lockjaw, un peu plus explosif. Ouais, je suis pas sûr que le match-up soit très bon. Même si on était vraiment pas loin. Ouais, rien à dire. Rien à dire, match-up complexe. Match-up compliqué. Les, le Lockjaw est sorti un peu trop souvent en T3. C'est aussi ça l'idée. Mais je pense que ma stratégie de snap, elle est intéressante. C'est-à-dire attendre vraiment que le Lockjaw euh, soit sorte, soit ne sorte pas. Il euh, y a eu ce play avec Green Goblin où on a joué 4. Hein, ça change tout. Hein, c'est un différentiel de 8 à ce moment-là de la partie. Si on fait le plus 4, moins 4. Si on fait le moins 4, plus 4, vous voyez. Je pense que c'est vraiment ça. Je, je suis persuadé que, en vrai, si je gagne ce combat-là, on va partir sur le Dark Oak. Devil Dark Oak. Ouais, je pense que si je gagne ce combat-là, je dois gagner le BO. Donc, euh, ouais, je suis un peu frustré, mais bon, je suis tellement compétiteur que même en match, entre guillemets, amical, euh, <rire> la défaite me fait du mal. Ah, Ok, main un petit peu lente. Je vais, euh... je vais snap quand j'ai Zabou principalement. Oh. Ça peut être un match mirror. Très rigolo. Très, très rigolo. A-t-il Zabou Il a Zabou, il doit snap. Je pense que les matchs mirror, ça va se jouer à celui qui est le plus agressif. Un peu comme les. Les heads up au poker. En général, le plus agressif a clairement un edge. Ah non, bah c'est pas un match mirror. Bon, on a une vieille sentry. Ajoute une carte void de puissance moins 8 sur l'emplacement de droite. C'est bizarre. Ah c'est chiant ça. On va juste rock slide tranquillou. Et ensuite on finira avec Dark Oak, Dino. Ça c'est un peu chiant. Bon, on a des points à gauche, mais il peut quand même nous battre à gauche, faut faire attention. On va Dino ici. Je pense qu'il il... ah il va à gauche ok le démon et l'Electra intéressant ouais, on va snap ici on va partir on a pris beaucoup d'infos sur son deck ça, c'est hyper intéressant pour un point. Hood, euh, Bast, Electra, Iceman, Korg, Angel, Black Widow. Donc, j'imagine que je peux rajouter à ça euh, peut-être Beast. Parce qu'il y a des effets Electra, Iceman, Korg. Il y a des effets euh, avec Black Widow, Hood. Donc, peut-être un deck un peu remontoir. Donc, j'imagine qu'on peut rajouter Falcon, peut-être Beast. Euh, il me manque 5 cartes à savoir, à connaître. Donc, voilà un truc un petit peu comme cela. Je pense que ça peut être intéressant. Euh, peut-être Bishop. J'imagine Bishop. Si c'est un deck de cœur, peut-être mettre une Chavez. Peut-être un Blue Marvel également. Bon, là on snap. On a une belle main agressive. On va jouer sur le lieu où on connaît. Bon, euh, son deck est intéressant. Notre deck fait beaucoup de points. Je pense pas qu'il y ait un Chang-Chi dans son deck. À partir du moment où il n'y a pas de Chang-Chi, je pense qu'on peut vraiment snapper très, très agressivement. Je pense que le matchup sera bon. L Elysium, c'est pas mal pour nous. Ça. Et ça. Ouais, on va faire des points un peu partout. Il y a ce fameux bishop. Ça peut aider Elysium pour lui. S'il si a beaucoup de remontoir, beaucoup d'effets. Mais je pense que ça justement ça va. Presque. Il va trop vider sa main en fait. Donc je suis pas sûr que ce soit très bon Elysium. Il peut penser que je joue un deck contrôle aussi. Il peut clairement penser que je joue un deck contrôle. Vu que... Et donc avoir peur du Killmonger. Pour bon, la Serra, on n'en avait pas besoin, mais c'est toujours ça. Bon, pour le coup, si on fait Serra, euh... ok. Electra. Je pas grand chose. Il y a quand même une Serra qui va être jouée on curve. Le Black Widow un peu relou mais pas si grave. On a un deck qui fait des points. C'est bien. Ça et ça. Bon par contre faut quand même piocher en pioche notre dino notre Dark Oak, sinon on n'aura pas de points. <rire> mais bon. La zone négative est pas mal pour nous à droite. On peut mettre juste un ton. Il a un Dark Oak. Oh, intéressant. Et là, le fameux Falcon. Là, on a ça. Ça. Et puis, c'est tout. Hein. Et euh, pour finir, on aura un chang euh, sur Dark Oak. Ah non, même pas. Ah, il sera pas bon. À moins qu'il joue Korg maintenant. C'est lui qui a l'initiative. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Ouais, je crois que je vais Chang-Chi euh, à droite. Ouais, il décide de partir. C'est quand même un, un deck bien gourmand. Enfin, j'ai quand même une, une... Je peux faire un Dark Okomi, j'ai quand même beaucoup à gauche. En plus, c'est des cartes qui, qui mettent des points et qui ne prennent pas Chang-Chi. Donc là, c'est bien d'avoir quand même snappé agressivement. Ça nous permet de prendre deux tout de suite. Je pense que si j'ai le Zabou, pareil, bim, snap T1. Quel que soit le lieu, très important. Enfin, on s'en fout, finalement. L'idée c'est vraiment de lui dire bah bonjour à deux tout de suite. Et moi de toute façon j'ai T2, T3 et ça c'est fort. Et je ferai pas ça avec la version contrôle, du Zabu Control. Mais avec cette version un peu mid-range, mid-range proactive. J'aime vraiment bien snap avec Zabou. Ok. Donc on va Rock Slide sur Necrochat. Mon Korg il va tout remonter ici. Normalement, on va remonter toute cette mimine. Le bifrost. Ok. Bon le cork c'est pas. Le rockslide c'est pas mal, ça pollue un peu son deck. À voir s'il si a un bishop ou une angela. Son, dépendant... son deck il est quand même bien dépendant d'Angela Bishop. Ah je suis un peu frustré la gamme d'avant de ne pas avoir pu mettre des, des spots en place. Même si j'ai mis des spots mais c'était pas bon mais. En tout cas, il, il, de facto, il n'était pas bon, mais je pense que la théorie était bonne. Enfin, on essaiera de revoir peut-être ça plus tard. En stream, on essaiera peut-être de revoir les games. Euh, ok. Bah, écoutez, ça me plaît. Hein. On va essayer de mettre des points au mid. Là, on a un Belfos qui va tomber. Je pense vraiment pas qu'il y ait... Dans son deck de... Ouais, euh, le, je crois que le démon, il fallait peut-être le mettre à gauche, non Bon, son deck, c'est un peu comme le nôtre de la gamme d'avant. C'est vraiment très fragile au Killmonger. Hein. Après, il a quand même euh, des Falcons, des Bishops, des Angels. Il a quand même des choses. Mais bon, il a tous ses petits qui font quand même un peu de points. Et justement, un Killmonger bien placé, T3, T4, genre dans l'initiative, ça peut vraiment détruire ses combinaisons avec Falcon et avec Beast. Beast qu'on n'a pas vu d'ailleurs, on a vu Bast, mais on n'a pas vu Beast. Euh, et je pense qu'il y a Beast dans son deck, hein, ça me paraît très, très assez cohérent. On va peut-être le voir maintenant. L'Iceman sur Dino, c'est chiant. Et le fameux Beast, voilà. Donc là, on, a, on connaît 11 cartes sur 12. Hood, Bast, Electra, Iceman, Korg, Angel, Black Widow, Beast, Falcon, Bishop, Dark Hawk. Donc, euh, peut-être un Chang-Chi. Peut-être un Dino. Ah, quoique Dino, c'est peut-être un peu. Peut-être un Chang-Chi. Pas forcément faire le démon je vais quand même jouer mon dark hawk les cartes dans le deck ça reste quand même un beau bébé c'est intrigant hein c'est intéressant comme, euh, comme match-up. Hein des decks assez étranges hein bon même si le game, la gamme d'avant le, le, son deck d'avant il est assez classique finalement c'est un deck qu'on a beaucoup croisé avant que les thanos euh, lock dominent domine la méta dans l'ancienne méta. Euh, pas, pas les anciennes, l'ancienne. Euh, pour le coup, ce deck-là, il est très intéressant, mais c'est vrai qu'un peu moins connu. Et ça reste un bon deck, et c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que tous les decks peuvent performer, tous les decks peuvent être bons, que ce soit en ladder ou en tournoi. Il suffit juste de savoir bien les jouer et de savoir pourquoi on les a, on les a ramenés. Pourquoi là, cette, on a mis cette carte au lieu, au lieu d'une autre Un Blue Marvel, pas ça le plaît. Et Blue Marvel, il nous écrase, hein. Et hein? Il peut y avoir un Blue Marvel dans son deck. Un chang ou un Blue Marvel Soit l'un, soit l'autre. Je bien ça, moi. Là, je rajoute 9. 8 et 9, c'est bon. Et chang mid, si jamais il fait un. Après, s'il fait Dark Oak mid, je gagne, non Je pense qu'il doit jouer Chavez. Dans tous les cas, je gagne, non Je pense que c'est Chavez, hein. un deck comme ça, avec Angel, Bishop qui a besoin vraiment de compoter dans les premiers tours. Je pense que ça peut être intéressant pour lui de jouer une Chavez pour vraiment augmenter ses chances d'avoir l'Angel ou le Bishop, d'avoir toutes ces combinaisons de cartes. Donc moi je miserais sur. Je miserai sur ça. Je miserais sur une Chavez. Mais il y a ce point d'interrogation sur la dernière carte, on ne sait pas. Là vous voyez c'était vraiment, euh, si on avait connaissance parfaitement de son deck, ça aurait été plus facile de faire le play. Il décide de snapper. Okay. Bon ça me va. Hein. Adam Warlock. Bast Adam Warlock, ouais c'est une stratégie de snap je prends. Euh, Mystique va copier Queen Jet, pas mal. On aura vraiment une, une un White Queen, des Moon Girl, vraiment cool. Il ouais, y a quand même moyen de faire des choses hein, dans cette partie. Il va piocher beaucoup de cartes. Après, euh, il va faire plein de magie. En fait, l'idée c'est qu'il va faire vraiment plein plein de magie. La question c'est est-ce que on arrivera nous à faire moins de magie évidemment, mais beaucoup beaucoup de points. Electra qui peut choper Squirrel. Darkhawk, girl, girl c'est gros quand même. Ouais, ça fait des dinos pas cher, ça fait white queen pas cher. Je sais pas, c'est tentant de snap hein. Et il remonte tout dans sa main, il refait des tricks. C'est dur à dire. On va snap, je crois. Ah, je crois qu'on va snap, en vrai. Je pense qu'on est vraiment pas mal avec ce double Queen Jet. Là, on va Dino White Queen. Ah, si on fait quand même de la belle magie. Hein. Ah, c'est gros quand même. Je hein. pense que c'est gros. C'est juste qu'à gauche, le pont branlant, il est un peu relou. Parce qu'il faut quand même mettre un truc sur branlant genre limite la, le, la pioche d'un Korg serait super intéressant pour nous. En fait, la, la White Queen elle est pas mal parce qu'elle va me permettre de savoir si jamais il n'a pas Dark Oak en main. Ah non mais je sais! J'ai vu la dernière carte, c'était Warlock. Donc j'ai vu sa dernière carte. Ok, intéressant. Donc c'est bon, on n'a pas peur de. On a peur de rien. Il a un Dark Oak. Non, on a peur de rien, c'est une bataille de points. Et en bataille de points, on est pas mal, hein. Ok, ça c'est plutôt bien pour nous. On a juste à faire euh, ça ici. C'est bizarre, non mm. Je sais pas si Black Widow était très bien. Parce que là, juste à faire ça. J'ai 6 cartes dans mon deck. Le Darko, Oak, il est 12. Pas suffisant, 12. Ah le problème c'est que je joue que... Ou alors j'ignore à gauche. On le risque. En fait, si Darko Oak à droite, on perd. Ah zut. Ah, c'est le risque. Après, à l'écart. Je sais pas si à l'écart on gagne pas. Alors là, on lui met 10. Ah si, à l'écart, on gagne. On lui met 10 au mid. Si, on gagne à l'écart, en fait. Hein. Ça, c'est Pombrelan qui nous met bien. Et... Mais intéressant son deck. Hein. Très, très, très, très intéressant. Bah écoutez, il y a eu un stomp de part et d'autre. Sur les deux games, c'était très bizarre. On va l'appeler sur Discord et on va débrief un peu. On parlera un peu de Marvel Stam de manière générale. Let's go. C'était intéressant. Yes, tu m'entends T'entends nickel. Impeccable. Tu veux que je mette la cam ou pas Non, pas spécialement. Comment ça va déjà Ça va très bien, ça va très bien. C'était intéressant comme partie. Ouais, c'était. Bah Le premier match est assez entre guillemets classique enfin euh, ouais. le, le Logjo euh, Thor, euh, ouais, on sait ouais, que ouais. c'est un gros deck un peu, qui a été un peu mis de côté par les, les Logjo Thanos, mais.. Ouais, moi je j'aime.. Enfin cette version je la trouve plutôt, plutôt sympathique. Euh, et euh, j'ai juste remplacé de, de la version classique, j'ai remplacé. Euh, le... Une finote par, euh, par Odin euh, pour euh, voilà, essayer d'avoir des trucs euh, parfois un peu plus sexy euh, Tu peux faire des Odin ouais. sur des sur sur des, voilà, sur des sur des des voilà choses un peu, un peu marrantes Et euh, une finote généralement il me colle à la main ça me saoule donc, euh, donc voilà effectivement liste un peu classique Qui euh, ouais, sans, sans jouer de façon trop per euh, intelligente permet de faire des choses euh, assez cool Il y a eu des parties quand même assez, euh, assez, assez marrantes euh, j'avais euh, j'avais fait une impression d'écran mais je crois que je l'ai perdu sur une partie où notamment Titania euh... c'est bizarre le l'activation de Titania ouais je trouve ouais. avec Lockjaw parce qu'en fait elle tu joues ta carte et en fait je pense qu'elle elle se dit bah je vais me déplacer mais vu qu'après mmh. elle voit que la carte elle est différente elle se déplace plus elle se déplace pas ouais. <rire> ouais ça fait je crois qu'il y a eu à un moment donné on a eu euh, on a on a quitté tous les deux et, euh, et j'avais rien en main, et je pense que toi aussi, du coup. Ouais. Et, et, et juste, j'ai fait une impression d'écran, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai une deuxième impression d'écran sur, deuxi sur, la, sur la deuxième game. Euh, enfin sur le deuxième BO quoi ou où, euh, où je me retrouve avec deux cailloux dans la main à la fin de la partie ah je suis ouais. en mode ok je, je quitte et toi aussi je crois que tu quittes aussi à ce moment-là je crois que c'était la toute première euh, toute première game et ouais deuxième deuxième deck je sors un, un, j'aime bien ce principe de bounce en ce moment parce que pour le coup ça fait un peu plus réfléchir d'ailleurs j'ai passé un petit peu de temps euh, désolé à, à réfléchir non, alors attention c'est bien et buns bah, etc et sais je, je te voyais snap au départ pour mettre c'est pas il y avait une petite pression j'étais oh putain je pense qu'il a le matchup je pense juste qu'il faut que je, je peux essayer de de quand même des points, si jamais ça se passe, euh, voilà. J'avais quand même une chance, même si je, je pense pas que le, le deck face à toi était, euh, était cool. Et là, alors, la toute dernière où tu, euh, où je me dis, bon bah vas-y, euh, je vais quand même y aller, euh, on, on verra bien ce qui se passe. Et puis, euh, de toute, bah, toute je façon, que forcément... per... en fait, je pensais que j'avais perdu. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, non, à gauche, je... vu que tu as mis un truc, bah, je me suis dit, voir. il va forcément mettre un, son truc à gauche. Je viens de lui passer un truc à zéro, et en, et en fait, euh, je fais un, un misplay, je pense. Alors, en vrai, je crois que ça aurait pas changé grand chose, mais euh, même peut-être ça aurait été encore Ouais, ça été vraiment différent. tu sais je fais Electra sur ouais je tente Electra dans cette version, ouais. c'est pas c'est un peu voilà, c'est un, oh, un peu aléatoire mais parfois ça fait des choses comme les sunspots c'est joué partout. Exactement et du coup tu peux euh, tu peux récupérer, ça peut ça peut surprendre un petit peu, c'est vrai qu'en en, tour... en, en, en match comme ça comme il y a plusieurs games, c'est moins c'est moins surprenant mais bon, c'est quand même pas Et généralement de la, de la, de la version de base, euh, je remplace Mysterio, tu sais il y a une petite combo euh, Bast Mysterio où en fait Mysterio ouais. euh, est 3, toujours 2-3 ouais. mais très souvent je suis blindé en fait donc j'ai pas forcément spécialement besoin de Mysterio Et j'aime bien mettre Black Adam parce que t'as envie d'avoir un peu toutes les tous les toutes les cartes de ton de ton jeu ouais. notamment euh, j'ai pas trop eu de chance c'est que j'ai pas eu euh, J'ai pas eu celle enfin Black Adam ouais, Oui oui pardon pardon, pardon. <rire> Oh là l'erreur! <rire> oh, l'erreur des Picatif! Effective. Euh, oui, effectivement. Euh, euh, ce, Celui-ci, là, qui permet de piocher, donc qui est fort avec Bast, qui, ouais, qui, ouais, qui est fort anglais, cool. où tu peux mettre. Donc, c'est sympa. Et, euh, et juste, j'ai pas chopé mais les cartes que tu vas voir très tôt dans la game, c'est-à-dire euh, Angela et, et Bishop. Et Bishop ouais. euh, sur la plupart des parties, en tout cas, j'ai pas réussi à les, à les avoir. Ce qui fait que bah, j'étais un peu léger partout. Euh, sur un deck qui met des, des gros, euh, gros dinos ou des. Ouais, ouais, c'est ça, ça le truc, c'est que pour ça que j'ai snapé. Bon, de base, quand je les aboue avec ce deck, je snap, mais aussi. Ouais, euh... Vu que c'est la version, on va dire, un peu proactive du deck euh, Zabou Darkhawk, avec le Dino plus le Darkhawk, t'as tellement de points que... Bien sûr, bien sûr. En fait, non, terme, typiquement, c'est un match-up où toi, tu, en fait, on se laisse jouer chacun de notre côté, quoi. T'as pas de Chang-Chi, ah, oui, moi ah, j'ai Chang-Chi, bah, oui. mais ça tue pas grand-chose chez toi. Donc en fait, c'est celui qui fait le plus de points et euh, je pense que... Et généralement, c'est plutôt... Plus, de... ouais. Je suis, bah, je suis d'accord. Enfin, il faut, sur une bonne sortie avec, euh, voilà, il y a moyen de faire des choses un peu, un peu champagne avec ce jeu, euh, avec Beast. Tu remontes les bonnes choses et tout. J'ai Beast et, euh, et et le Faucon là dans la dans la main. Je crois que je sais plus dans quel game où euh, où je me dis bon, lequel je fais en premier Vas-y, bon, j'ai encore un peu de de temps. Je vais essayer de faire Falcon et en fait, je crois que ça m'a. Ça va. Bah, L'avantage de faire Beast avant, en fait, c'est que du coup tes cartes coûtent toujours zéro. Ouais. Euh, il me que même après, quand tu les Falcon, je, je, ah, je sais pas si quand tu si tu les poses. Et alors qu'après tu les falconnes, est-ce qu'elles re reviennent à 1 ou est-ce qu'elles restent non, à 0 Normalement elles, elles restent à 0. Elles restent bloquées. Hein, mais ouais. vu qu'avec la Kitty Pride euh, il peut y avoir des, des abus. En fait c'est un peu bizarre parce qu'à Kitty Pride ça marche pas alors que normalement ça marche. Enfin, C'est un truc un peu bizarre. Ah oui. Bah justement Kitty Pride c'est clairement une carte qui va bien dans ce genre ouais, de deck ouais, hein. clair. Euh, Moi j'ai, je voulais essayer de la, de la choper euh, et puis en fait je ne l'ai pas eu dans mon dans mon pool, j'avais lock une carte enfin bref. Et, euh, et, et du coup j'ai pas réussi à la voir jusque là, là je crois qu'il y, y a encore un souci avec elle euh, ils, ont, euh, ils ont bloqué je crois le fait que tu puisses la jouer parce qu'il y avait des, des, des, des problèmes de ce que j'ai pu voir sur euh, sur internet mais euh, mais c'est mais en tout cas ouais je suis content enfin quand, quand j'avais découvert Blackoons il y il y a, a ouais, peut-être un, un mois un mois et demi quelque chose comme ça c'est quand même relativement récent en tout cas de il y, y a toujours eu des, des petits malins qui s'amusaient ouais. à jouer avec Beast mais euh, mais un truc qui, qui, qui peut fonctionner c'était cool enfin, moi direct je fais oh putain quel okay, d'accord vraiment le jeu rentre dans une autre dimension euh, et, en, et encore le tout premier truc première version que j'avais c'était avec euh, avec des cartes move Ouais. Tu jouais de ces Human Torch et, euh, ouais. et Iron Fist et du coup tu devais bouger. Ah T'avais ouais, des clots qui Oh là là là là, là, là. j'étais en mode wow, full réflexion sur un jeu qui joue des petites cartes, ça mm. ça me plaît beaucoup. Et euh, et, et bon, j'ai joué cette version-là parce que j'aime bien, parce que enfin, j'aime beaucoup Dark Hawk depuis qu'il est, depuis qu'il est sorti, j'adore cette ouais. carte. Ouais. Et donc génial, je me suis dit bah, voilà, je vais, okay. je veux au moins la jouer dans un, dans un deck et le et le fait de pouvoir euh, un peu abuser, bon, faut que ça, faut que ça se passe bien, mais tu peux un peu abuser de, de, de, de Korg ouais, et puis de. c'est euh, naturellement fort comme Talos aussi que quand même jouer. Oui, oui, ouais, tout à fait. Tout à fait, parce que tu vas tu vas ouais. le faire chier à, à pourrir un peu son, son, son deck. et Bref, donc en tout cas, ouais, bonne partie, bah ouais. un peu à sens unique sur la sur la deuxième, mais ouais. euh, mais bon, c'était quand même cool. Ouais, c'était cool. Et de manière générale, euh, qu'est-ce que tu penses de. Enfin, Est-ce que tu es confiant en fait sur l'avenir de, de Marvel Snap, toi qui finalement est euh, ouais. aussi bah, joueur de cartes de manière générale Tout à fait. Donc, euh, ouais. Euh, ouais. moi j'ai voilà, commencé sur. Ouais, ouais, moi j'ai commencé sur, euh, sur Magic il y a bien longtemps et quand j'ai commencé le stream il y a peut-être 3-4 ans, effectivement je suis passé par euh, Magic Arena. Euh, ensuite il euh, y a eu toute ma période le stream bon, qui continue euh, qui continue encore, où justement bah j'ai pas j'avais pas forcément trop le temps ou ni trop l'envie euh, de faire des, des, des streams solo, alors que euh, je passais la majeure partie de mon temps dans des studios avec des potes à faire des émissions, donc bah, forcément quand t'as goûté à ça c'est c'est vraiment le, le, le top quoi et, euh, et puis là bon le, le stream en ce moment c'est euh, c'est un peu caduque on va dire et c'est un peu incertain donc je me suis dit bah allez, euh, en plus marvel snap sort ça fait longtemps que j'ai pas fait de stream solo vas-y je, je parle là dessus donc le fais du snap et je suis à fond euh, vraiment depuis euh, en fait moi j'ai eu la chance de commencer euh, c'est Maxilan qui, qui m'avait fait découvrir le jeu début août ah ouais. on pouvait passer par un, un truc tu prenait un, un, un app store bizarre qui te faisait passer par un compte philippin enfin bref des bails un peu sombres <rire> mais tu pouvais jouer à ouais. snap et j'ai fait ah oh, putain mais c'est trop trop bien parce que ça renouvelle le genre des, des tcg on va dire ouais. euh, euh, moi voilà ça ça fait très longtemps j'ai joué à qu quasiment tous les tcg et, euh, et, et je me dis oh, c'est cool ça, ça ramène un vent de fraîcheur on n'est pas on n'a pas un énième magic like ou euh, bon bah voilà on a on a changé deux trois trucs et puis euh, et puis ça fait ça fait la ça fait la blague ou généralement quand ce genre de truc tu reviens un petit peu sur, sur Magic en tout cas moi de, de mon côté chaque fois je revenais, je revenais finalement sur Magic. Là je me dis ah, c'est quand même très différent et en même temps j'ai retrouvé le, le, le, le kiff de, des débuts de Magic de, ah bah j'ai pas toutes les cartes, faut que je fasse un peu un deck avec ça. Ah bah réussi à avoir une carte du coup je vais pouvoir faire c'était le truc. Tu sais vraiment, enfin cette... Bon maintenant c'est un, un peu moins le cas, hein, maintenant qu'on a quasiment toutes les cartes, mais ouais, vraiment mais sur, je, sur, je... Sur, les, sur les premiers mois il y, y, y avait beaucoup ça et ça m'a beaucoup plu. Ah je trouve que ça y est encore. Je trouve que justement ouais, ce qui ouais. est trop bien, par, ce qui rend le jeu unique par rapport à tous les autres TCG et mmh. CCG, c'est qu'en fait la méta n'est pas euh, ce qu'elle devrait être et en fait euh, quand, bah, ta, Thanos si j'ai pas de conneries c'est sorti en novembre et ouais. en vrai la méta on va dire Loggio Thanos elle est genre, venue plus tard hein. bah, facile deux mois après ouais, ouais, ouais, ouais. un mois et demi deux mois après et alors, alors je dans un jeu aussi... traditionnel en deux semaines on aurait trouvé le, le deck c'est vrai tu, tu as raison euh, je pense aussi que euh, Thanos euh, à l'époque euh, souffrait du fait que euh, Silver Surfer puis Zabou euh, étaient vraiment oui. euh, vraiment pété ah ouais, vrai. et du coup on, on, voilà peut-être que c'était euh, c'était aussi pour ça parce que je sais que euh, Xari notamment qui, euh, avec qui je, je, voilà, on discute pas mal de Marvel Snap euh, et qui as rencontré d'ailleurs sur, sur, sur ta chaîne euh, euh, l'avait eu euh, au tout début et, euh, et il était en mode ouais putain je regrette parce que c'est pas, pas ouf quoi. Et, voilà, et puis après il euh, y a eu les decks qu'on connaît et puis bon bah, maintenant ça ça marche bien même si euh, les nerfs ont été, euh, ont été, ont été quand même. Enfin, je, je pense qu'en tout cas, ça, ça a permis de peut-être baisser un petit peu la, la suprématie euh, du deck. Euh, bon, attends, parce que du coup, j'ai pas répondu à ta ouais, question. Ouais, je suis désolé. Donc, donc, ouais, voilà. Pour, pourquoi je, pourquoi Parce je, que finalement, je les, les, les, les TCG, le les CCG en général, ouais. euh, Magic, ça défonce tous les TCG. Et finalement, c'est compliqué pour les autres d'arriver à. À prendre une part de marché bah. et sur les, les en tout cas les jeux online, Hearthstone c'est un peu comme le Magic, quoi c'est un peu rouleau compresseur. Et... Ouais, ça. En tout cas, peut-être peut ouais. encore ouais. plus, même sur le online, tous les ouais. autres jeux, de, les CCG qui ont été créés, ils ont tous, été, ont tous disparu quoi, pratiquement. Bah, il y a Runeterra qu a... qui existe un peu mais qui vivote, j'ai l'impression. C'est vrai, je, je pense qu'il y a quand même un peu, de la... un, un peu de place, notamment au niveau du. Euh, tu vois, par exemple, sur... tu as, as raison sur les TCG physique et en même temps, il y a quand même Pokémon et Yu-Gi-Oh! qui sont ouais, quand même sûr. là depuis longtemps. Temps, effectivement, ouais, ouais. donc euh, c'est vraiment des précurseurs et qui ciblaient un public différent. Donc chacun a réussi à trouver sa place, c'est vraiment trois gros, mais effectivement à part ça, euh, chaque euh, licence, et pourtant il y a des licences fortes, il y a eu du ff du Dragon Ball, du, du Star Wars, j'en sais rien, euh, et à chaque fois ça, ça a ce côté « ah bah tiens c'est cool on va découvrir » et puis finalement ça, ça meurt gentiment, euh, il y a eu Wo aussi, Wo TCG, ouais. euh, qui, qui finalement a fini par faire par faire One Stone. Piece marche, euh, marche bien, il paraît. De quoi One Piece marche bien, il paraît. Ouais, One Piece ouais. a une hype, mais euh, c'est une hype de, de, de niche, parce qu'en fait, je crois qu'il n'est pas disponible en, en français, et que même en anglais, il me semble que c'était en rupture de stock. Okay. Mais euh, il mais y, y a Flesh and Blood aussi, qui, ouais. a, qui, a petit, ouais. euh, qui a son petit vivant poupe. Mais voilà, ça reste, par rapport à, à, des, à des jeux comme, comme Magic ou autre, ça reste quand même un peu compliqué. Je vais donc venir sur euh, ce que je disais, c'est que au début, donc j'avais ce, ce kiff-là en me disant, bah, c'est cool, il y a, y, a, y a ce côté un peu découverte, et ce côté, vraiment, c'est tout nouveau, le principe du snap est, est très cool, d'ailleurs, tu pourrais appliquer, d'autres jeux euh, franchement ça marche très bien je dirais oh, putain bien joué Ben Broad il nous a fait un truc qui est à la fois j'ai des fils d'avant et à la fois c'est nouveau euh, bref et donc là on est quelques mois plus tard et c'est vrai que moi en tout cas je commence à ressentir euh, une certaine une petite lassitude ouais. euh, comme ça m'avait fait Hearthstone à l'époque euh, je sais que Hearthstone j'avais vraiment tout, tout tout déchiré pendant euh, quelques mois vraiment je, je jouais qu'à ça quoi et, euh, euh, et, et puis finalement ça s'était un petit peu étiolé là je, je ressens le côté où je me dis bon euh, c'est bien, j'aime bien, je fais toujours mes missions, etc. Mais euh, peut-être que le rythme de sortie, qui au départ me plaisait bien de dire, bah, voilà, une carte par, par semaine, euh, peut-être que bah, quand ça quand fait 2-3 euh, semaines de suite où tu n'as pas eu euh, une carte forcément ouf, ouais. euh, et du coup la méta commence un petit peu à se définir. Les nerfs sont pas mauvais, clairement. Je trouve que ça, ils font, ils font plutôt du bon boulot. En tout cas, dernièrement, ils ont fait du bon boulot ouais. sur euh, essayer de, de, de chirurgicalement euh, euh, nerfer des cartes et tout. C'était intéressant. Donc je reste en fait intéressant par ça mais j'avoue qu'en ce moment mais c'est personnel hein, j'ai euh, je me suis réhypé sur un autre jeu qui pour le coup a 25 ans c'est euh, Yu-Gi-Oh Okay. En fait il y, y a un championnat de France en juin et, euh, et l'année dernière j'avais un peu bragué parce que j'ai toujours un peu craché sur Yuyao ouais. ou en tant que joueur de Magic, j'étais vraiment ah, <rire> pour les enfants tu vois, ah ouais. et, euh, et en fait, et bon bah évidemment je savais très bien que c'était un, un jeu qui, qui, qui, qui devait se valoir si tu veux, c'est juste que j'avais pas forcément ni le temps ni l'envie de m'y intéresser. et en fait l'année dernière il y, y a Zulu, donc des, des gars du, du recap, Zulu, euh, Marie et Xari qui sont saucés pour faire championnat de France et je les voyais tester et tout au bureau et j'étais en mode ah putain ça, ça me manque un petit peu ce côté Allez, on teste avec des potes ouais. et puis on va faire un tournoi on verra bien ce qui se passe tu vois mais mais avec un enjeu et je me dis allez c'est sais voilà, allez l'année prochaine euh, je suis champion de France euh, de Yu-Gi-Oh en 2023 <rire> c'est bon c'est fait voilà et donc en vrai évidemment le l'arc est assez marrant parce que je pars de zéro j'ai dû faire allez j'ai dû faire une game ou deux crois dans ma vie mais, mais mais basta quoi et donc là je suis sur euh, sur Yu-Gi-Oh Master Duel et, euh, et ça fait quoi une petite semaine que je stream ça un petit peu en mode let's play tu vois on fait le on fait le tuto et puis euh, et puis évidemment je me prends des voilà au départ quand tu connais pas c'est compliqué et en plus un jeu qui finalement là ça serait peut-être pour des enfants, jeunes, jeunes, ouais, ouais. adolescents quoi, tu vois, et qui maintenant, mais c'est des Wall of Tech, c'est vraiment, c'est vraiment compliqué, je crois qu'il y a une barrière à l'entrée qui est encore pire que okay. à, à, à Magic à ou Magic, autre, ouais. et, et, euh, et bref voilà, et donc c'est vrai que ça, ça, ça me re parce que, alors que le jeu est très vieux comme j'ai jamais joué, bah, pour moi c'est comme s'il y avait un nouveau jeu qui sortait, avec en plus une richesse folle, parce que bah, il y, ah y a oui, des cartes, il et... y a peut-être 15, 20 000 cartes, je sais pas Donc et... ouais, je suis plutôt, je suis en train de faire une petite transition par là, okay. tout en gardant quand même snap et pas du tout intéressé par les tournois sur Snap parce que moi, ce qui me plaît justement, c'est ouais. que même si le jeu est très récent, finalement, je trouve qu'il y a énormément de, de tournois online et de tournois physiques de plus en plus. Et il y a vraiment un truc qui se passe autour de Snap. Et, ouais. voilà, moi, je suis assez euh, optimiste par oui. rapport à ça. Euh, après, j'entends de temps en temps justement bah, la lassitude de, de certains joueurs par le fait que bah, les, déjà euh, les cartes elles ont beau sortir toutes les semaines, euh, tu les as pas forcément toi, tu peux pas ça forcément pas, les récupérer, une même par si c'est pas. Euh... C est, c est, c est, je trouvais ça intéressant le principe que ce soit pas des extensions qui sortent mais euh, voilà un modèle un peu un peu différent d'une extension tous les 2-3 mois tu vois et ben en vrai l'avantage la, d'une grosse sortie d'extension c'est que t'as enfin euh, c'est c'est que ça fait un événement tu vois oui. ça fait un, un bon un bon truc qui dit ah ouais alors là ça vraiment et ça change pas mal de choses voire quasiment tout et du coup on va se remettre tu vois et donc là comme ça ça il y, y a une consommation qui est un petit peu plus régulière bah tiens j'ai joué un petit peu de temps en enfin temps, une fois par jour pour faire mes missions et puis ah bah tiens je regarde un petit peu le, le dernier season pass c'est quoi là enfin, euh, Est-ce que la carte est intéressante Et puis bah tiens, il y a peut-être une carte un peu série 5 que je peux acheter. Enfin tu vois, donc ça ça, ça ça ça étale un peu sur la sur la sur la durée. Peut ça leur but aussi. finalement euh... Peut-être de peut jouer peut un tout petit peu chaque jour et de pas faire ouais. des grosses sessions bah. euh, comme quand justement bah une extension sort sur euh, Magic sur euh, Hearthstone où tu vas jouer des heures et des heures euh, pendant plusieurs jours et. Et après, et après, arrêter. peut Effectivement, et, euh, et encore une fois, le fait que, ce soit, que ça propose un truc de différent, c'est cool. Euh, moi, c'est vrai que, le, bah, en tout cas, là, le, le principe d'avoir de, de, de, de, une, une voilà, un gros événement, euh, mais qui arrive plusieurs fois dans l'année et qui, qui rebooste, -re c'est vrai que ce serait, ce serait quand même plutôt cool. Ce qui est un peu le cas avec les mises à jour, ce qui est un peu le cas avec euh, ouais. les sorties de cartes qui sont intéressantes et qui, euh, voilà, quand, quand tu as, as des cartes qui, qui, qui, qui vraiment sont un, Comment dire, peuvent créer un archétype à, à, à elles toutes seules, tu te dis, ah bah tiens, c'est bien, je vais pouvoir tester ça et ça, etc. Euh, euh, et alors attends, je, je voulais finir sur un, sur ouais. un point, excuse-moi, euh, je parle trop évidemment, j'en oublie ce que je voulais dire, parce que t as, t as, t as, tu m'avais posé une question intéressante et je voulais rebondir dessus. Euh, oui, tu m'avais oui, posé le coup des, des tournois. Ouais. En fait, moi j'avoue que oh, quand il euh, quand y a eu l'annonce de bah, « c'est bon, à pouvoir affronter euh, des, des, des amis, tu vois, des, des gens euh, en, en mettant un code, etc. », je me suis dit ah, « bah trop bien, effectivement, ça va être un peu l'essor des tournois ». Je t'avoue que je n'ai pas trop vu euh, de, de tournois, en tout cas, qui me hypaient à le tu vois ce que je veux dire un, un championnat de France là, de, de, de Yu-Gi-Oh me hype parce que, euh, ah oui. je ne sais même pas ce qu'on va gagner, je m'en y à ce côté un peu, tes champions de France, c'est marrant, tu vois. Et, euh, et je me dis, si jamais, ouais, il va y avoir des, des, des, des trucs officiels faits par, euh, par Second Dinner avec, euh, ben bah voilà, là on fait, un je sais pas, on fait euh, dans certaines boutiques, ou euh, même sur Internet, peu importe, il y a euh, vraiment un, des, des, comment dire, des tournois satellites qui te permettent de te qualifier à des à plus gros, tu vois, un peu comme au poker, euh, ou ou à Magic, euh, ça, ça pourrait me hyper. Là, j'avoue que les petits tournois de euh, « Ah bah tiens, venez sur Discord, on va pouvoir gagner, euh, je sais pas, 20-30 euros. » Je dis, c'est même pas une, dis, même pas une ouais. question en dessous. C'est une question de... Ouais, L'enjeu me me paraît pas... Euh, me hype pas et du coup je me dis pas ah tiens c'est cool là dans tu vois comme c'est le cas dans le ah ouais, video pour moi ah bah tiens dans 3 mois il y a un gros truc vas-y on ça se ça. prépare bah, et pour je, le je moment il me y a pas à... de ça en général c'est des tournois officiels et pour le moment c'est vrai qu'ils ont pas annoncé en tout cas de, de circuit ou de choses comme ça et Exactement, ils hein. laissent un peu faire la, la commu moi j'avoue que ayant jou énormément joué à Hearthstone et euh, connaissant un peu comment fonctionne Blizzard euh, et Ben Brode finalement aussi ouais. c'est le même truc euh, bah ça me choque pas en fait euh... Hearthstone, euh, il laisse il laisse, il laisse, et il laisse la communauté organiser leurs tournois et je pense que j'ai l'impression que Marvel Snap va un petit peu faire ça, quitte à de temps en temps peut-être aider un peu les, les gens qui veulent organiser des tournois un peu plus gros, mais je pense pas ouais, qu'on aille vois, sur un circuit très euh, traditionnel ouais. à Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic alors, tu vois, par exemple, Hearthstone, tu as raison, mais il y a quand même un championnat du monde, tu vois. Il y a quand même un truc où oui. tu te dis, euh, euh, ah ouais, ah bah, bah là, vraiment, c'est ah. les meilleurs. Qui vont. Donc, effectivement, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, moi, c'est ce truc-là, puisque tu, tu ah me ouais. c'est vraiment ce truc-là qui m'hyperait de dire, ok, il y a euh, championnat de France, du monde, de ce que tu veux, même Nîle-de-France, je m'en fous, tu vois, un truc un peu, un peu huge, et, euh, et qui est quand même relativement officiel, même s'il s'aide d'un prestataire pour pouvoir faire le ah tournoi, ouais. peu importe, tu vois. Il y a vraiment le, le côté, ok, c'est vraiment un, un truc un peu big, et, euh, et là, je pense que ça me motiverait. Mais c'est vrai que faire des des petits événements comme ça, euh, ça, me, ça, me, ça me hype un peu moins, peut-être que j'en ferai, ferai quand même un peu plus tard. Bah écoute, je vais essayer de voir avec eux si on peut pas organiser un championnat de France de Marvel. En vrai, so ouais, en vrai, j'aime faudrait, si il, faudrait pensé, ouais. il faudrait peut-être se motiver proposer, nous si à, à, se... à poser ouais. la question en disant est-ce que vous ah avez ouais. déjà quelque chose de prévu Parce que, euh, ouais, voilà, il y, y a quand même vraiment moyen de faire quelque chose. Je trouve que le jeu est, est très cool et, et ils ont un beau suivi dessus et franchement, ils ont fait des petites erreurs, mais en vrai... Ouais. Je trouve que ça va dans le bon sens depuis le début. Franchement, de, depuis, depuis le début, je me dis, ouais, c'est vraiment quelque chose... Je pense que c'est un poulain sur lequel je peux parier, parce que euh, ça, peut, euh, ça peut vraiment... Ça, ça a des... Ça, à la fois, j'ai l'impression que c'est un, un petit studio qui développe ça, et donc, bah, ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu. Et, et en même temps, euh, je sens quand même qu'il y, y, y a quand même un, un minimum de... Il y, y a de l'hype, quoi. Il y a, c'est quand ah même ouais. un jeu mobile. Euh, tu peux récupérer pas. Bah, il a eu le, il a gagné le, le, le jeu de l'année euh, l'année dernière, etc. Tu peux vraiment euh, faire, un, faire un truc un peu huge. Donc, je, je vois là, c'est vraiment entre les deux, quoi. C'est à la fois le petit truc, euh, qui, mais en même temps, ça peut devenir. Puis il y a quand même une licence Marvel qui est derrière, quoi. Ouais, donc, ça. tu peux vraiment euh, faire un des, des, des gros tournois et tout. Ça peut être sympa. Donc, voilà. J'attends de voir ce qui va se passer. Effectivement, toi qui en plus, quelqu'un d'assez moteur, <rire> la preuve pour proposer ce genre de, de format, d'ailleurs, c'était très cool. Moi, j'avoue que beaucoup de gens m'ont dit, ouais, alors quand est-ce que tu fais des tournois, machin ah, je crois que je... <rire> je suis pas fait pour enfin j'aime bien participer éventuellement vente un coup de main s'il a besoin mais être à la base du projet euh, je crois que je suis pas assez euh... ouais, je suis trop je suis trop feignant pour ça enfin je sais pas c'est dommage mais entre hein, trop... eux je, je préfère voilà me greffer ou euh, ou, euh, ou... Ouais, un... raison, ouais. Ouais, mais, <rire> mais voilà donc si en tout cas toi tu étais motivé pour faire des choses et que tu te dis bah vas-y on peut les contacter au moins pour savoir où ça en est est ce que nous on peut faire un truc labellisé etc un truc qui serait pseudo officiel euh, là avec grand grand plaisir et clairement je, je, je... Très bah, nickel. Bah tu m'as do... franchement tu m'as donné l'idée parce que j'y bah, avais pas pensé et bah, je vais essayer de l'ordonner. Les... De ouais, ça pourrait vraiment être cool. Ouais. Bah écoute merci à toi, c'était super, bah, merci, euh, super merci intéressant. merci Et, et passe une excellente journée. Et bah de même une et puis journée, voilà. Et puis bah écoute quand tu veux, euh, au, au plaisir. Ça marche. Ciao, ciao tout le monde. Salut, ciao.